arrivent, hein Les voilà Tu vas voir, l'équipe est super Il me reste plus qu'à te... Marco, tu notes Accueil, check Visite des locaux, check Et... Ah oui, j'allais oublier Livret d'accueil, check Kylian, c'est avec une immense émotion que je vous remets ce livret qui vous accompagnera tout au long de votre alternance chez nous. Marco, musique Félicitations bon, Bruno, vous m'expliquez, là D'un mot Accueil Ah oui, ça, j'avais compris, hein Mais ça fait pas un peu beaucoup Vous avez dit, je cite, « L'accueil doit être placé au-dessus de tout. Il ne faut laisser personne au bord du chemin. » Ah non, mais merci, moi, j'adore, hein Vous avez vu, ça lui a plu, au gamin c'est comme ça tous les jours ici? Euh, oui, non, euh, Bon, c'est vrai qu'on travaille dans une bonne ambiance, mais là, c'était. Euh, comment dire? <rire> Bruno.